Bonjour à toi cher spectateurs, Mayday ou Plain de Jean-François Richet C'est un film qui me titillait et en même temps je me demandais ce que c'était que ce projet parce que Jean-François Richet il fait beaucoup de ping-pong entre plein de choses c'est à la fois un mec qui a fait un film en France est passé directement aux états unis et revenu en France, a tenté à la fois de faire du genre mais également passé par l'étape un petit peu incontournable malheureusement de pas mal de réalisateurs comme ça par la comédie il est revenu ensuite au genre en France pour maintenant repartir aux Etats-Unis, en tout cas en Angleterre. Donc du coup, c'est un mec qui fait beaucoup de ping-pong, je pense que c'est pour tenter des choses, pour expérimenter beaucoup. Donc du coup, j'étais autant intrigué par le film que je me demandais si peut-être ça allait pas être très limité finalement. Le résumé pour faire simple, alors qu'il prend les commandes d'un avion pour se diriger vers Tokyo, Brody Torrance se retrouve bloqué au milieu d'une tempête et il va être contraint d'atterrir en urgence sur une petite île au milieu des Philippines. Si on m'avait dit que je ressortirais d'un film avec Gérard Butler en me disant que j'avais passé un excellent moment, j'y aurais clairement pas cru. Mais l'idée est très bon. Au-delà de la maîtrise formelle de Jean-François Richer, c'est un film qui est vraiment punchy. C'est une bonne série B à l'ancienne. Mais vraiment, quand je dis bonne série B à l'ancienne, je pèse mes mots. C'est maîtrisé, c'est prenant, c'est intense, c'est haletant, ça a du rythme, c'est punchy. On est complètement embarqué dedans, on décroche pas du début à la fin. Honnêtement, je m'attendais pas à être autant surpris devant un tel film. Je m'attendais un petit peu à un truc genre comme Greenland, c'est-à-dire une bonne surprise mais qui soit pas transcendante. Je m'attendais à un bon divertissement, un truc sympathique, comme la plupart des trucs que nous propose Gerard Butler d'ailleurs, parce que c'est long métrage, bon, hormis euh, la chute de Londres et la chute du Président qui sont pour moi deux catastrophes monumentales. Je trouve que la plupart des films qu'il nous offre restent des propositions de cinéma qui sont assez fandards et qui tiennent le coup malgré leurs limitations clairement visibles, que ce soit d'un point de vue technique ou d'un point de vue narratif. Mayday va beaucoup à l'encontre de tout ça. Je trouve que « Mayday » est vraiment un film qui s'équilibre au fur et à mesure qu'il avance, qui arrive à être haletant et prenant sans jamais être trop con, trop régressif ou trop cliché. C'est un film qui est juste équilibré au niveau des archétypes. C'est un film qui arrive parfaitement à jouer avec ce qu'il veut nous offrir, c'est-à-dire réellement de l'attention, mais aussi un petit côté un petit peu décalé. Et je trouve que dans son ensemble, le film est vraiment une bonne surprise. Et j'étais le premier à me dire qu'en sortant de la salle, j'allais dire « ça passe ». Ça passe bien plus que ça, c'est vraiment un excellent divertissement. Il n'est pas toujours facile de faire une bonne petite série B, le genre de long métrage se prenant juste ce qu'il faut au sérieux pour construire une aventure sonnant comme haletante, mais également divertissante et amusante, emportant ainsi facilement le spectateur dans un torrent d'action et de suspense maîtrisé. Jean-François Richer est de retour sur le territoire américain pour nous offrir une petite sous-production internationale pour un moment de cinéma se voulant avant tout divertissant, entraînant, intense et passionnant, et franchement... Le tout surprend par une efficacité et une tension à fleur de peau totalement maîtrisée par le cinéaste français, emmenant le tout dans la meilleure direction possible du genre. En termes d'écriture, le scénario est écrit par Harry Cumming et J.P. Davis. Le scénario, en fait, c'est la partie très simple, mais efficace, en fait, de ce film. D Disons que si on devait se limiter à la structure globale du film et à comment il avance, on pourrait facilement voir de grosses limitations et se dire... Le long-métrage n'a pas grand-chose à me proposer, ça sert à rien que je m'y attache complètement, c'est pas non plus ouf. Et je pourrais vous comprendre, le scénario est quand même très limité, va dans une direction très balisée, et honnêtement, on voit rapidement dans quelle direction vont les personnages. Pour autant, je trouve que Cumming et Davis ont vraiment réussi à construire un film qui se tient et qui surtout est équilibré. Le film fait quasiment 1h50, donc c'est un format un peu bâtard qui, je trouve, peut rapidement donner la sensation que les personnages tournent en rond et que ça progresse pas. C'est pas le cas ici. Je trouve qu'il y a un vrai jeu de construction et de développement avec les personnages. Je trouve qu'il y a une envie de vouloir amener le genre dans un certain retranchement. J'aime bien le fait que le film soit parfaitement segmenté, qu'on ait vraiment une première partie dans l'avion avec l'atterrissage et une deuxième partie sur l'île qui va être, elle, extrêmement intense et très prenante. Mais je trouve que dans l'ensemble, cette structure se tient parce qu'on joue avec des archétypes, on construit une base cinématographique qui peut sonner comme très cliché, mais qui pour moi est surtout bien à l'ancienne. C'est vraiment un scénar qui est conçu comme une bonne vieille série B des années 90, où le personnage doit être le héros le plus badass possible, même si ça se voit clairement que sur le papier il n'a pas de gros entraînements militaires, mais on s'en fout, on laisse passer le truc. Et je trouve qu'il y a vraiment cette vibe qui rend le film un peu attachant, qui fait que cette structure dramatique, même si elle est très balisée, arrive quand même à être prenante. Et on va le voir, ça se complète beaucoup par le biais de la mise en scène de Richer, qui pour moi, je trouve, complète parfaitement bien ça, parce que là où on peut voir les archétypes et les clichés dans l'écriture, la, dans la, dans on ne les voit plus lorsque la mise en scène arrive. Cumming et Davis offrent un script ne cherchant jamais à être plus qu'un immense divertissement à l'ancienne avec du suspense, de l'action, des otages, des méchants mercenaires et une pression dramatique ne se relâchant qu'à la toute fin d'une aventure que les deux scénaristes veulent efficace avant tout. On pourra toujours avoir la sensation que l'ensemble de la dramaturgie est un peu à rallonge. On pourra aussi pointer du doigt l'impression que certains personnages secondaires, notamment les passagers, sont un peu trop caricaturaux. Mais ce serait nier la plus grande qualité de l'écriture ici sa propension à constamment nous emmener dans une direction haletante et prenante. En termes de mise en scène, vraiment Jean-François Richet est un très bon réalisateur. Au-delà de maîtriser formellement la structure globale de son film, c'est un mec qui insuffle quelque chose de particulier à son métrage. Bon, indéniablement, vous mettez ce film à côté de, j'en sais rien, euh, Les Deux Mérines ou euh, L'Empereur de Paris, c'est clair qu'en termes de pur style graphique, il y a un truc en moins. C'est-à-dire que réellement, il y a une patine que le cinéaste ne maîtrise pas complètement et on sent que le film est tout de même encadré par des exécutifs qui font que malgré tout, le long métrage doit rentrer dans une petite case. Donc, là-dessus, il faut réussir à un petit peu mettre ça de côté et se dire que ce n'est pas complètement le film d'un auteur, mais que c'est plus un film d'exécutif où il y a quand même un réalisateur français qui arrive à amener sa patine par-dessus. Parce que, mine de rien, Richer amène tout de même une certaine patine. Il amène un équilibre, une logique et surtout une tension. Une tension qui, je vous jure, est palpable du début à la fin. Cette scène dans l'avion au début du métrage, c'est hallucinant de maîtrise. Vraiment, c'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que je n'étais pas uniquement en train de regarder une vague série B, un peu bas de gamme et bof. Non, c'est là que je me suis dit « Waouh C'est un truc de dingue C'est hyper bien maîtrisé et c'est vraiment haletant !» Et c'est là où on se rend compte que le film est vraiment maîtrisé par son réalisateur. Et que bien au-delà on va dire la structure globale du film qui peut sembler anecdotique, comme je l'évoquais dans l'écriture, ce qui fait ressortir le tout et ce qui fait qu'on est pris là-dedans, c'est la présence d'un bon réa qui sait dans quelle direction diriger son équipe pour faire en sorte que le film y décolle. Et il décolle vraiment à 200 à l'heure. C'est pas uniquement un film qui va nous prendre un petit peu en tension puis qui va beaucoup se poser. C'est un film qui est constamment tendu, qui joue très très bien avec les personnages, qui arrive à amener des archétypes et en même temps à déconstruire certains héros, je trouve vraiment que c'est un bon survival série B à l'ancienne, comme Richet sait les faire. Vraiment, Richet, je trouve qu'il a un petit calibre en termes de construction de ce genre de film qui fait que ça fonctionne à chaque fois. On sent que Richie a beaucoup plus les mains libres que sur ses précédents passages sur le territoire américain et que du coup, sa mise en scène, même si elle reste très classique et directe, s'amuse tout de même beaucoup plus avec les possibilités du genre et la tension qu'offre son décor dans sa globalité. Bien sûr, cela reste une bonne série B, donc le cinéaste va surtout à l'essentiel et ne tente pas non plus des choses à chaque scène. Mais je trouve que dans sa globalité, la scénographie est vraiment intense et puissante. Cette première partie dans l'avion étant aussi prenante que juste, et toute la partie sur l'île, même plus classique, offre son petit lot de surprises tout de même. En termes de casting, alors honnêtement, il n'y a pas beaucoup de rôles secondaires qui s'en sortent plus que ça. Disons que Mike Colter est bon dans le rôle de Lewis, il s'en sort très bien. Je trouve aussi que Yoson Han dans le rôle de Samuel Dele est bien, vraiment bien. L'acteur a un bon charisme et porte quelque chose de très bon. Paul Ben Victor est également très bon. Je trouve qu'il a une bonne gueule en plus celui-là, tout comme Tony Goldwyn. Tony Goldwyn qui est un immense acteur, un acteur phare de la fin des années 90, du début des années 2000. Et personnellement, moi, c'est un de mes acteurs pépites au niveau second rôle américain. C'est dommage qu'on le voit pas assez. Le casting de l'équipage en sa globalité est pas ouf. Il y a beaucoup de surjeux, il y a beaucoup d'instants où on se dit que les acteurs ne sont pas complètement en phase. Mais heureusement, il y a un acteur qui rattrape tout ça. Un acteur qui certes n'est pas un immense interprète, mais arrive à poser un jeu qui je trouve ici fonctionne très bien. Gerard Butler est une nouvelle fois bon. L'acteur délivrant une prestation tout en muscle et en intensité offrant une prestation qui se classe facilement parmi les plus solides dans le genre de l'action de sa carrière. Au bout du compte, Mayday ou Plain est un bon film. Genre vraiment un bon film. Je m'attendais encore une fois vraiment pas à vous balancer ça. Je m'attendais vraiment à, à vous dire que c'est un film assez banal qui est un peu passe-partout et qui ressort pas plus que ça du lot. Si, ça ressort du lot. C'est vraiment, comme je l'évoquais, une bonne série B à l'ancienne qui fonctionne du début à la fin, qui certes a pas non plus un budget de dingue, mais c'est exactement comment l'équilibrer pour faire en sorte que le spectateur en ait pour son argent. C'est bien joué, juste comme il faut en tout cas par les acteurs principaux. Mais vraiment... « Mayday » de Jean-François Richer. C'est très bon. Allez voir ça. Je pense que vous avez passé un super moment et que vous avez bien vous éclater devant le film. Je ne m'attendais vraiment pas à être autant satisfait du long-métrage. Donc je ne peux que vous le recommander. A plus